T'en veux Sans façon. Comme d'habitude et puis après dans deux secondes tu te serviras. Dans tous les cas, je le laisse ici. Non, c'est pas mon genre. Mmh. On verra bien. Prise. La mets dans le sac. Oh. T'en veux Sans façon. サンファスンフランス語でありがとうって色々な言い方がありますので前の動画でその言い方を紹介しましたね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 C'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas mon genre. Ça ne me ressemble pas. T'es une fini Yumas. Wow, qui a mangé le chocolat? Mmh, je suis sûr que c'est toi. C'est pas mon genre, je mange même pas de chocolat. T'es malade à toi. T'es une peu Yumas. C'est naturel, donc vous ce de de la France. à La main dans le sac Pris la main dans le sac Je précise Té ga kaban no naka ni atta toki ni Barreta Té koto de Daryka ga warui koto wo Shita tokoro de Barrelu Té yu imi desu Genkou rang Té yu imi desu yu ne Dekala Ah ah a vu, ah mita toka Ah barreta toka te yu kata la Pris la main dans le sac Tatoeiba hum, Ça fait déjà plusieurs semaines que ce magasin se fait voler mais enfin, nous avons réussi à démasquer le voleur. On l'a pris la main dans le sac. Il est en train de voler des sneakers. T'y une... Nanimas. T'y chiteshi. It's bientôt.